Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet événement RSE. Nous allons passer 45 minutes ensemble. Donc RSE, quelles compétences développer pour agir vraiment Donc ce webinaire commencera dans 3 minutes à peu près. Donc je vais vous demander de patienter ou vous pouvez d'ores et déjà, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous prendre un verre d'eau, un café, un thé faire comme moi, être accompagnée de quelque chose. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je suis accompagnée de Carole Deschintres, qui est manager d'offres et d'expertise au sein de Segos. Bonjour de, à tous. Bonjour Carole. Dervé Rose, qui est directeur général de la Fresque du Climat. Bonjour. Bonjour Hervé. Et également Catherine Jaquet, qui est directrice projet... RSE au sein de Segos. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Catherine et moi-même, je suis Katia Maroufi, manager qualité et RSE pour le groupe Segos. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à WebIKEO, en bas à droite de votre écran, vous avez un chat et vous avez une experte qui est cachée derrière ce chat que vous ne voyez pas en vidéo, qui est Pascal Dromini, chef de projet RSE au sein de Segos. Je te fais un petit coucou, Pascal. Euh, ce webinaire sera enregistré, donc vous aurez, vous recevrez un replay d'ici quelques jours. Euh, si vous rencontrez actuellement des problèmes de connexion, n'hésitez pas à contacter la hotline WebIKEO. Daniel, notre conseiller technique, nous accompagne aujourd'hui et ce fera un plaisir de pouvoir vous aider. Donc, fermez également toutes vos applis qui ne sont pas utiles. Je pense à Skype, Teams, euh, autres applications. Fermez-les si vous voulez avoir une bonne bande passante. Vous avez également en ligne, en haut, sur la droite, un sondage. Un sondage constitué de deux questions très, très courtes. Euh, « Connaissez-vous la fresque du climat ?» Première question. Et deuxième question. « Des formations métiers ont-elles été déployées dans votre entreprise ?» Donc, répondez à ces questions et puis on pourra les voir durant durant ce webinaire. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose Sans doute. Je vois qu'il y a des, des... Parfait, merci Catherine. Je vois que des nouveaux participants nous rejoignent encore, puisque nous allons commencer à 11h30, précise. Donc, pensez bien surtout à fermer toutes vos applications pour ne pas être déconnecté. Je pense aussi à nos experts et expertes qui nous accompagnent euh, pour qu'on puisse rester avec euh, tous les participants qui sont assez nombreux aujourd'hui. Euh, si je regarde le nombre de personnes connectées, il y a euh, près de 300 personnes en ligne. Voilà. Donc euh, RSE, quelles compétences développer pour agir vraiment Je vous propose de commencer, il est 11h30. Donc bonjour à toutes et à tous euh, vous qui venez de nous rejoindre. Je suis Katia Maroufi, manager qualité RSE pour le groupe Segos, et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de quatre experts. Un premier expert qui est Hervé Rose, directeur général de la Fresque du Climat. Catherine Jacquet, directrice projet RSE au sein de Segos et Carole Deschintres, manager d'offres RSE au sein de Segos Et le quatrième expert, vous ne le voyez pas, c'est une experte, c'est Pascal Dromini, elle est au chat et elle est là pour répondre à toutes vos questions. Et on prendra le temps aussi en fin de webinaire de, de, de, de regarder ensemble toutes ces questions. Donc les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, c'est de répondre à trois questions. Une première question qui est de comment mobiliser les collaborateurs. Une deuxième question qui est de Comment euh, engager les managers, puisqu'on sait que c'est un, un, un des maillons très importants pour impulser euh, tous, les, tous les éléments autour de la RSE. Et puis ensuite, comment aligner euh, tous les métiers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas SEGOS, le groupe SEGOS se positionne comme le leader international de la formation professionnelle et continue. Ce qu'il faut retenir, c'est 250 000. Participants. Nous intervenons sur des prestations inter et intra-entreprises et nous nous positionnons comme un multi-spécialiste de la formation. Au sein de SEGOS, nous avons également engagé une démarche RSE autour de quatre axes très engagements. Notre mission est de former et d'accompagner les individus et les organisations pour répondre à leurs enjeux de développement. Donc un premier axe qui est autour de l'axe sociétal, un deuxième axe qui est autour de l'environnement. Je ne vais pas détailler aujourd'hui tous les engagements de, de, de Segos parce que ce n'est pas le but de ce webinaire, donc je, je, les, je les passe assez rapidement. Et puis nous avons deux autres axes, un axe employeur et un axe client. Juste, je fais un aparté sur l'axe employeur parce qu'il rejoint aussi aujourd'hui le sujet de ce webinaire qui est de chez Segos de développer la culture RSE et favoriser le bien-être et l'engagement des collaborateurs. Alors, au sein de Ségos, comment on a fait pour développer la culture RSE eh L'année dernière, on a mis en place quatre ateliers à destination de nos collaborateurs. Un premier, un premier atelier que nous avons conçu sur mesure à destination de tous les collaborateurs, un atelier ludique de deux heures pour bien comprendre les enjeux de la RSE au sens global, mais aussi pour... Euh, savoir, nous, à titre euh, Katia, Maroufi, manager qualité et RSE, quelle action je peux avoir sur le développement durable dans mon métier. Un deuxième atelier que vous connaissez peut-être qui est l'atelier d'automne. On a mis un autre atelier qui était plutôt une forme de, une, sous la, le format d'une conférence autour de la sobriété énergétique et numérique. Et enfin un quatrième atelier pour mobiliser. Toute notre équipe de dirigeantes qui est la fresque du climat. Et Hervé va nous parler de la fresque du climat. Mais avant de passer la main à Hervé, on vous a posé une question dans le chat qui était connaissez-vous donc la, la fresque du climat Alors, vous avez été, vous avez répondu. Alors Hervé, euh, 37% ont répondu non, 37% ont répondu oui, et 25% ne connaissent pas. Enfin, connaissent le nom, mais c'est tout, n'en savent pas plus. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la fresque du climat Alors, je vais essayer effectivement de, euh, comment dire, de vous en dire plus. Euh, je veux dire que, pardon pour ce petit point technique, je ne vois pas les slides défiler, mais je suis sûr que euh, vous, vous les voyez. Euh, et donc, je vais, je vais tenter de, de le faire en, en aveugle. Euh, 25% qui ne connaissent pas la, la fresque du climat, ça me permet donc de ne pas décrire euh, quel, est, euh, quel est cet outil de sensibilisation. Euh, et je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été mieux si vous vouliez... Euh, comprendre ce qu'est la fresque du climat, euh, d'inviter notre président et auteur euh, Cédric Ringenbach, qui vous aurait expliqué que c'est un, un outil de sensibilisation en 42 cartes qui se fait en 3 heures, etc. etc. Mon point aujourd'hui, c'est véritablement de, de, de vous parler d'expérience et d'expérience de, de sensibilisation. Euh, en, en 5 ans, euh, des milliers d'entreprises ont engagé leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, dans cette, dans cette sensibilisation à l'enjeu climatique. Je vous ai mis ici euh, les, des logos, euh, quelques logos, euh, puisque, et principalement des logos de groupes français, euh, puisque nous sommes maintenant implantés sur, une, sur une plus, plus d'une centaine de pays. Euh, si on passe au slide suivant, euh, la, la question, euh, c'est comment ont-elles fait, comment ont-elles euh, réussi cet engagement, puisqu'on parle de milliers, et vous le savez peut-être, on va atteindre le million de personnes sensibilisées, probablement fin de, fin de ce mois. Comment ont-elles fait pour engager leurs collaborateurs, leurs collaboratrices dans un sujet qui est euh, qui n'est pas facile donc euh, qui est parfois clivant, euh, qui apporte des discussions euh, un peu difficiles dans l'entreprise et qui peut être d'ailleurs par certains, par certains points euh, considéré comme ennuyeux euh, car trop scientifique. Comment ont-elles fait pour aborder ce sujet et en plus euh, passer un bon moment avec leurs collaborateurs et collaboratrices Plutôt que de vous faire un cours ex cathédra, euh, j'aimerais prendre l'exemple le, euh, d'un de, de nos partenaires qui est EDF. Donc, si on passe au slide suivant, euh, je, je n'ai mis ici sur la droite euh, que le début, euh, je dirais, de, de la courbe de sensibilisation en nombre de personnes. Pourquoi simplement le début Parce que tout simplement la suite est totalement verticale. Euh, EDF n'aime pas quand j'utilise le terme d'exponentiel, euh, mais c'est véritablement le, la forme de la courbe que l'on voit. Alors, comment, euh, comment s'est passé le développement euh, bah, Il a été relativement rapide chez EDF, euh, avec des premières expérimentations en 2019 euh, qui ont permis de choisir l'outil de la fresque du climat comme outil de sensibilisation, puis par une validation euh, directement par le par le comité de direction, et un lancement en fait euh, en juin. Au, but, au bout de ces six premiers mois, 3000 personnes avaient été sensibilisées. En 2021, on était déjà 20 000 personnes sensibilisées, je vous rappelle que EDF, EDF pur, sans compter Enedis, c'est 165 000, 170 000 collaborateurs et collaboratrices, donc 20 000 personnes, mais plus important, 400 animateurs, c'est-à-dire 400 personnes se sont formées comme formateurs de manière à, de manière à animer en interne. Et on en est maintenant, on a, ils ont clos 2022 à 60 000 sensibilisés. Et aujourd'hui, 2023, euh, ils embarquent toutes les organisations sœurs, euh, à la fois, euh, à la fois les, je dirais les logos non EDF et puis un certain nombre de partenaires. Alors, quelles sont les, quelles sont les recettes du succès sur le prochain, sur le prochain slide euh, J'ai essayé de lister ici les, les principaux. Tout d'abord, EDF a eu cette, ce bon réflexe de se tourner vers ses collaborateurs et collaboratrices en mesurant le besoin. Et il y avait un besoin important d'ouverture, de transparence. Les collaborateurs avaient envie de parler de ce, de ce sujet. Ensuite, il y a eu un ancrage stratégique. Ça ne s'est pas fait en catimini. J'ai mis, mis l'image ici de M. Lévy, PDG d'EDF, de, PDG qui a été le... Le premier euh, à tester, à vivre un atelier. Euh, L'atelier a été fait avec le conseil d'administration et il y a eu un sponsorship euh, du COMEX. Donc, véritablement des décisions et un portage au plus haut niveau de l'entreprise. Une implication de la direction qui s'est aussi traduite par euh, un budget, c'est-à-dire une équipe projet, euh, euh, comment dire, avec des, avec des, des pilotes, des PMO euh, euh, professionnels. Euh, et un budget pour supporter l'ensemble euh, des événements qui allaient se mettre autour. Donc une véritable implication. Une implication massive aussi, puisqu'on parle euh, de 2000 personnes euh, qui ont été engagées euh, en tant qu'animateur, qu euh, et une, je dirais, une délégation importante. Un programme événementiel qui a été prévu sur la durée, j'ai cité ici quelques exemples, des ateliers au travers le monde pour fêter des, des événements importants autour du climat, comme l'accord de Paris, des événements type 24 heures de la fresque où EDF a joué à ne pas faire se coucher le soleil de manière à ce que les, ce que les ateliers s'enchaînent les uns après les autres, fuseau horaire après fuseau horaire, et puis une utilisation de tous les supports disponibles. Pour ceux qui connaissent euh, l'atelier, il euh, y a euh, un atelier de 42 cartes, il y a aussi un, ce qu'on appelle un, un teaser, euh, qui s'appelle une quiz, enfin bref, ils ont utilisé tous les supports euh, possibles et inimaginables. Euh, si, on, si on passe... Euh, à la prochaine slide, ce qui me paraît important, c'est comment est-ce qu'on mesure le succès quand on est chez EDF. Tout d'abord, quand j'écoute le, les responsables de projet, ils me font part d'un enthousiasme quasi initial. Euh, avec l'impression de soulever une cocotte minute, c'est-à-dire que dès que l'on responsabilise les personnes, c'est vrai sur ce projet comme sur d'autres, mais surtout sur un projet aussi, euh, aussi sensible, euh, on voit poindre les initiatives de partout. Euh, une sensation aussi de perte de contrôle et le, le lâcher prise est important euh, dans, ce, dans ce type de, dans ce type de, de sensibilisation le résultat c'est qu'on voit point de des fresques partout en plus c'est assez visuel donc ça, ça décore les murs ça ça permet des ça permet des comment dire des des actions de visibilité importantes et surtout ça se traduit par des actions c'est-à-dire que je rappelle que la fresque du climat est avant tout un atelier de sensibilisation mais ça débouche derrière sur des prises d'action sur des projets Ensuite, c'est la transparence, c'est l'ouverture, EDF s'est beaucoup ouvert à l'utilisation de réseaux et de communautés externes, comme le Shift Project, comme les collectifs, etc. etc. Et enfin, et c'est pour moi un signe d'intelligence, c'est le développement d'outils d'appropriation, c'est-à-dire qu'EDF a regardé en face... Euh, ce que voulait dire euh, sensibiliser son personnel, avec euh, des sessions d'analyse de risque, quel est l'impact du changement climatique sur la société, euh, avec euh, une, une, je dirais une, le courage de regarder en face quel est l'impact EDF sur le changement climatique, donc quelle est l'empreinte réelle de la société, et le tout intégré, dans dans la, dans la stratégie de l'entreprise donc voilà un, un certain nombre de succès de critères de succès que je voulais je voulais partager avec vous euh, voilà un certain nombre de de, de visuels euh, de, de mesures que je voulais partager avec vous EDF est une grande structure néanmoins euh, je retrouve l'ensemble des facteurs de succès euh, sur des moyennes structures, voire sur de très petites structures, euh, et, je vous engage, euh, et je vous engage à les regarder pour l'appliquer euh, dans, euh, dans votre propre structure. Donc, ma question, c'est, euh, et vous-même, à quand vous, en, vous engagez-vous et quand et comment engagez-vous vos, vos collaborateurs, collaboratrices J'ai mis un, un, petit, euh, un petit lien web euh, si vous vouliez en savoir plus. Merci de votre attention. Un grand merci Hervé, ça a fait rêver tous ces chiffres. Moi je retiens un million de sensibilisés à la fin du mois. Wow. 160 000 bientôt sensibilisés au sein des DF. Euh, ce sont des chiffres impressionnants sur, sur le sujet et, et qui laissent parler même le, la réussite en fait et l'utilité de la fresque du climat. Un grand merci pour ce partage. Je vais demander maintenant à, à, à Catherine de, de nous rejoindre. Donc Catherine Jacquet qui est directrice projet RSE au sein de Ségos et qui va nous dire comment engager les managers. Oui, alors merci Katia. Oui, quelque chose, c'est un sujet extrêmement important et ce que j'aime bien dans ce que vient de présenter Hervé avec la fresque, c'est qu'on est vraiment à une époque de démocratisation de cette approche pour la compréhension en fait des sujets clés en matière de RSE. En fait, on le voit, il y a énormément de fresques, la mer, c'est la fresque mer, c'est celle sur le climat, mais on a aussi la diversité, la biodiversité, le numérique, on a même le facteur humain, je vous invite à aller regarder de ce côté-là aussi, c'est pas tout à fait le même concepts et les nouveaux récits. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aujourd'hui que tout aujourd'hui concourt à vouloir aller un peu plus loin euh, et le rôle des managers est fondamental entre stratégie et attente sociétale. C'est ce qu'on va voir brosser assez rapidement l'ensemble des compétences attendues. Euh, Peut-être pour démarrer, euh, le challenge d'ici 2030, il est clair, c'est que on attend, on a besoin de modèles économiques beaucoup plus durables. Hein. Je vous invite à aller regarder euh, les synthèses. Il y a de très bonnes synthèses qui sont faites sur les rapports du GIEC, les trois rapports du GIEC, qui disent qu'en gros, c'est vraiment l'activité humaine qui pose problème sur le réchauffement euh, climatique. Et c'est assez gravissime d'ici 2050 si on ne bouge pas. Donc d'ici 2030, c'est dans huit ans, dans sept ans maintenant, il y a ce besoin à la fois de, que les entreprises réfléchissent à leur modèle économique, donc que les managers le comprennent, et puisse embarquer une nouvelle culture managériale qui embarque aussi plus largement les collaborateurs. Donc, ça veut dire qu'ils doivent y croire eux-mêmes. Ça veut dire que la stratégie RSE, au-delà du volet extrêmement gestionnaire ou cosmétique, doit être au service de la performance globale et on doit intégrer la compréhension du climat et des questions de transition au cœur de cette responsabilité managériale. L'évolution des métiers et des compétences, bien évidemment, elle est clé. Donc, je vous invite à aller regarder aussi les notes que fait le CEREC, le Centre d'études de tout ce qui est qualification qui est fantastique, ils font des publications extrêmement intéressantes et ils parlent, eux, d'écologisation des métiers et des compétences, très souvent ça passe d'abord par les normes qui euh, obligent à avancer puis une fois qu'on a dépassé les normes, qu'on commence à prendre conscience, qu'on a fait une fresque du climat on comprend qu'il est peut-être temps d'éveiller un petit peu le niveau de conscience et d'enjeux dans les métiers en termes de responsabilité, sinon on risque d'être en retard, voire ne plus avoir le droit d'opérer dans son univers d'ici quelques années, et ça va très très vite et bien entendu il y a quand même cet aspect de diversité inclusion, qualité de vie au travail ça c'est fondamental pour maintenir l'engagement des gens attirer aussi les personnes, parce que aujourd'hui gagner beaucoup n'est plus suffisant pour aller donner sa, sa vie à une entreprise euh, si ça ne fait pas sens donc il y a vraiment une nécessité d'accélérer cette montée en compétences ce renouvellement de compétences hein, le plan de relance de l'économie euh, du shift project parle de tous ces aspects là notamment dans les métiers clés euh, bâtiments euh, tout ce qui est autour de l'alimentaire notamment les transports donc c'est important d'anticiper quand on est manager bah, le renouvellement de ses compétences de son équipe pour être prêt ensemble c'est vraiment un engagement extrêmement important et de n'avoir personne qu'on va perdre de, de, sur la route parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. La balance temporairement ne va pas forcément se faire. Donc là, le manager, son rôle, il est vraiment d'anticiper ça pour son entreprise et pour les équipes. Très rapidement, on voit bien que je vais regrouper management et leadership. Euh, on voit bien que cette notion de leadership qui inclut pour partie de management, ça on peut en discuter, ça ferait l'occasion d'un autre webinaire, il a pas mal évolué depuis les années 70, on était davantage sur une notion d'autorité, hein, c'était le leader dirigeant, Et il fallait avancer sur des logiques plutôt technologiques, hein. jusqu'aux années 2000 avec ces transitions aussi qui ont été importantes, hein. le numérique c'était une évolution pour survivre, le, la, la transition écologique elle est aussi quelque part pour survivre, mais sur un temps plus long. Aujourd'hui on est sous une forme renouvelée de leadership, on est sur vraiment une vision plus large des enjeux et des impacts. Actuellement, on est davantage sur l'élévation de la conscience globale la RSE en fait partie, il y a aussi les soft skills, l'intelligence artificielle, l'automatisation euh, des métiers. On voit bien qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre des grandes transformations. Mais là, ce qui arrive, c'est des disruptions beaucoup plus systémiques. Euh, il va falloir qu'on soit en capacité de maîtriser le progrès, de faire face à des nouveaux modèles de concurrence qui vont émerger mais en, en, en très peu de temps, 18 mois, et puis anticiper ces disruptions. Donc là, le leadership et le management sont clés pour permettre l'adaptation face à ces défis. Alors, j'ai fait émerger quelques deux points qui me semblent clés euh, avant, avant de vous en parler. Je voudrais juste... Il y a des attentes qui sont très ambivalentes vis-à-vis -vis des managers dans ce contexte, à la fois à l'interne et à l'externe. Ambivalentes parce que l'interne, en gros, qu'est-ce qu'elle attend Elle attend du manager qu'on cadre et qu'on pilote, mais c'est plus nécessaire, notamment pour motiver à moyen et à long terme. Donc, les organisations elles vont attendre que le manager opérationnise la stratégie dans une démarche de performance, les collaborateurs vont attendre de leur manager du sens, de l'équilibre vie pro-vie perso, le sens entendu comme une direction, une signification, mais aussi une sensation. C'est Marianne Dujarrier qui est sociologue qui parle de ces trois axes-là, donc c'est pas que le sens, une voie à suivre, pour qu'ils aient envie de rester. Voilà, ça c'est un vrai problème aujourd'hui dans toutes les organisations. À l'externe, qu'est-ce qu'on attend La société civile, euh, les parties prenantes externes, bah, qu'on anticipe et qu'on agisse avec responsabilité. Mais souvent, c'est un idéal qui a vraiment du mal à se connecter aux attentes à court terme, les attentes court-termistes des organisations. Et ça, c'est la plupart des organisations qui le sont aujourd'hui, malheureusement. Mais l'époque, elle attend autre chose, c'est que les managers et les leaders, c'est pour ça qu'on a aussi une compétition aujourd'hui entre manager et leader. On préfère valoriser le leadership parce que c'est difficile d'être manager aujourd'hui. Formons des managers qui sont aussi de bons leaders et là, on aura des choses intéressantes, mais pour ça, il faut des convictions et du courage et aligner surtout les pratiques, les valeurs avec des modèles d'exemplarité et d'éthique. Et c'est là qu'on arrive à cette notion de leadership inclusif. Alors, ça a été très longtemps difficile et ça l'est encore de caractériser le pilier social du développement durable, notamment les RH ont souvent eu du mal à le faire. Euh, L'inclusion englobe tout ça. Euh, L'inclusion, c'est être conscient de son impact et permettre aux autres d'être soi au travail. Ça, c'est de la performance aussi, tout simplement. C'est pas que de la performance financière. Alors, bien évidemment, il faut travailler aussi ces biais. Ses biais cognitifs. Être en capacité d'accompagner en mode coaching, co-développement, ça c'est important quand on est manager, de pouvoir le travailler et l'offrir à ses équipes. Changer aussi ses modalités de communication et la communication non violente qui a résolu beaucoup de crises internationales aussi euh, dans les modalités de fonctionnement de son fondateur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, on quitte une entreprise parce que le manager est mauvais, les trois quarts du temps, parce qu'il n'y a pas de sens. Donc, ça, ce sont des choses que je considère étant du domaine de la RSE. Il y a aussi ces notions de facilitation par l'intelligence collective et faciliter la notion d'intelligence culturelle. En gros, arrêter de recruter euh, les gens qui viennent de la même école que moi pour ouvrir et être davantage en mode créatif. Donc, favoriser cette diversité et cette inclusion avec toujours en point de mire d'équilibrer la vie pro et la vie perso aujourd'hui parce que, bah, notamment les plus jeunes, mais il n'y a pas que les plus jeunes, <rire> je suis plus très jeune, mais ça, c'est devenu fondamental aujourd'hui. En matière de Leadership responsable, c'est toujours un peu compliqué de le qualifier hein, parce que souvent, on avait tendance à mettre management responsable, leadership responsable avec de la… on met du verre. Non, c'est au-delà. C'est au-delà. Bien évidemment, quand on est un leader responsable, c'est faire évoluer tout simplement sa façon de comprendre le monde pour s'adapter, innover et transformer. Donc, comprendre comment le climat, la transition énergique en fonction de son métier, la finance, le numérique impacte mon métier et la destinée de mon entreprise, c'est tout simplement, aujourd'hui, nécessaire. Il y a de très belles fiches qui sont faites sur le, la synthèse du GIEC. Aujourd'hui, un manager doit savoir le minima du minima de ce que le GIEC préconise aujourd'hui et un minima de controverses, des petites controverses sociotechniques qui existent parce que ça, sinon, vous, on n'aide pas les managers à évoluer et on n'aide pas l'entreprise à évoluer. Ça, questionne aussi énormément l'intégrité des pratiques et le questionnement éthique. L'éthique est extrêmement importante, c'est même la finalité euh, de la responsabilité sociétale aujourd'hui. Et puis la capacité d'ouvrir le dialogue avec les parties prenantes internes et externes, avec la loi Résilience et Climat, euh, les, les représentants du personnel vont être extrêmement importants. Euh, savoir analyser l'impact, ça va être extrêmement important. Dialoguer avec les parties prenantes, c'est-à-dire que je vais prendre un sous-traitant et je ne vais pas le maltraiter. Mais pour ça, faut changer aussi parfois ces pratiques. Donc en synthèse, et je suis désolée, il faut faire vite, hein, on est un petit peu dans une mise en abîme de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une urgence face au climat, il faut aller vite. Il y a une urgence, je pourrais vous parler trois heures de ce projet-là, mais il ne me reste plus que quelques secondes. En synthèse, en synthèse je vous invite à aller regarder euh, les travaux de Didier Mulnet euh, de Grenoble euh, qui a fait des travaux extraordinaires sur les métacompétences en développement durable et en RSE. Il est extraordinaire, il y a cinq métacompétences. Je ne les ai pas mises ici, mais globalement j'étais assez contente parce que je pense que voilà, je, je couvre à peu près son, son périmètre. Ce qui est important, c'est se comprendre soi et les autres. C'est cette démarche systémique. Ce Il en parle, lui, dans les métacompétences, apprendre à problématiser et à poser une pensée complexe. Créer de la valeur aussi en sens large, et pas uniquement financière, pour être vraiment dans une démarche contributive, contributive, mais aussi dans une logique aussi de collectif. C'est éviter la compétition qui est délétère pour aller vers de la coopération. La, le, voilà ce qui est vraiment la valeur mère, c'est cette éthique incarnée réellement dans ses pratiques, la responsabilité. On ne peut plus être sur des ambivalences et de la dichotomie, ce n'est plus possible. Et lui, il le dit vraiment, c'est la finalité du « pour » quoi. Rester apprenant pour innover et être visionnaire, c'est vraiment cette démarche de de perspective hein, face à l'incertitude, euh, développer cette résilience, se préparer et préparer aussi le collectif. Voilà, merci pour votre, euh, votre écoute. Je, je parle vite, mais bien évidemment, vous pouvez mettre des questions et on vous mettra les liens de ce que j'ai pu citer. Merci ah je Un grand merci Catherine, je sais que tu es, es passionnée par le sujet que tu pourrais que tu pourrais en parler tout, tout, toute la journée. Euh, dés, dés, désolée que tu sois allée si vite, désolée pour les participants, mais vraiment n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou nous contacter et, et Catherine sera là pour pour vous, pour vous accompagner. Merci beaucoup Catherine, on voit bien on, on voit bien que tout cas les le, voilà comment engager l'importance enfin, de de l'engagement du manager pour impulser cette, cette démarche et vraiment aller, aller, aller plus loin. Je vais demander maintenant à Carole, Carole d'intervenir oui. et de nous dire mais comment on peut aligner on peut, aligner, enfin, on peut aligner nous, tous les, les métiers. Oui, Merci, Carole. Mais en fait, je vous propose de commencer par quelques éléments d'une étude qu'on a, qu a faite en 2021. Euh, de cette étude, je retiens deux éléments clés. Le premier, c'est qu'il euh, y a un grand écart quand même en termes de formation RSE entre ce que perçoivent les salariés et ce que proposent les entreprises. Donc, on voit que trois salariés sur dix euh, savent qu'il y a des formations euh, en RSE qui sont proposées alors que les responsables RSE nous indiquent à 74% qu'ils en proposent. Donc, euh, vraiment ce grand écart et puis euh, ben, par rapport euh, au contenu de ces formations, on voit que seulement 5% euh, des, euh, des formations concernent la façon d'intégrer la RSE à son métier. Alors euh, je voyais dans le, dans le sondage que effectivement la majorité d'entre vous n'avait pas euh, encore lancé des formations euh, spécifiques euh, dans les métiers et euh, je, je me propose d'essayer de vous convaincre euh, de le faire. Voilà. Alors, euh... Pourquoi c'est important Parce qu'on est convaincu que l'appropriation euh, de la RSE, elle est vraiment différente selon les métiers. Et ça, ça va changer, euh, par exemple, euh, si on reprend euh, l'exemple de la digitalisation, ben, l'acheteur comme le communicant, finalement, euh, ils vont devoir euh, se mettre à Teams. Euh, ils vont travailler sur les mêmes outils. Mais par contre, si on veut développer la RSE, eh ben, euh, l'acheteur ne va pas forcément euh, avoir les mêmes préoccupations euh, qu'au que le communiquant en termes de sujets alors il y aura certainement euh, des sujets communs euh, mais euh, il y aura aussi des sujets qui sont très différents selon les métiers donc on doit adapter beaucoup plus en, au métier euh, la montée euh, en compétence sur ces sujets là alors je vous parlais pas des acheteurs par hasard euh, on regarde un peu sur l'évolution de nos offres, euh, qui se calque euh, quand même beaucoup sur l'évolution des besoins euh, de nos clients. Euh, en premier lieu, effectivement, euh, le, le premier sujet responsable qu'on a traité, c'était les achats responsables des 2009, euh, ensuite, en, en parallèle, on, on a déployé deux types de formations. D'une part, les métiers euh, un peu spécialisés. Alors, au début, on parlait de, de chef de projet. RSE, c'était limité euh, dans le temps. Euh, voilà. Maintenant, on parle plus de responsables avec cette, cette notion de, de transversalisation qui est, quand même, qui est quand même présente. Donc sur ces métiers-là, on a développé des choses assez spécifiques à l'ISO 26000 par exemple ou notre cycle. En parallèle... <coughs> pardon. On avait les métiers euh, que je qualifierais de historiques, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la RSE avant qu'on commence à utiliser ce terme. Euh, ces métiers-là, ce sont euh, ben, en, en, premier, en premier lieu les RH et les, le, le management sur l'aspect qualité de vie au travail, sur la diversité, et évidemment euh, les métiers de la santé, sécurité et de l'environnement qui se préoccupent des impacts euh, du travail à la fois dans l'entreprise et, euh, et euh, au-delà. Donc voilà, c'est deux grands pavés qui, qui sont développés en parallèle. Et puis de, depuis 2020, euh, on observe qu'on a un besoin finalement d'aller plus loin et d'infuser euh, un peu dans tous les métiers, de, de revoir toutes les pratiques et pas seulement d'avoir des stages un peu euh, focus. Focaliser sur la RSE. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, l'été dernier, euh, dans, les, dans les discours d'étudiants de grandes écoles qui disaient, euh, qui ressentaient une certaine dissonance cognitive, en fait, entre euh, les, les quelques heures de cours euh, qu'ils avaient sur le sujet euh, du développement durable, et puis le reste de leur parcours, qui était un peu « business as usual », euh, et donc ça c'est effectivement quelque chose qu'il faut corriger euh, qu'on commence nous à, à, à prendre en compte dans chacun de nos stages pour donner un exemple euh, on a la, la logistique donc on a un stage sur la RSO en logistique parce qu'on a un référentiel euh, spécifique qui a été euh, développé mais euh, dans tous nos autres stages on va parler de mutualisation des transports, des KPI carbone parce que euh, les, les transports c'est 21% des émissions de CO2 et qu'il euh, faut, euh, faut, euh, faut prendre en compte dans ces pratiques, euh, bien sûr, ces enjeux-là. Euh, donc voilà, euh, en parallèle de, de nos développements, ben, on s'est associé à des, à des partenaires. Donc, le, le premier partenaire historique pour, pour SEGO, c'était des enjeux et des hommes, qui est un cabinet euh, spécialiste et, euh, et expert sur le sujet, qui nous a aidé à développer euh, nos premiers, euh, nos premiers euh, stages. Ensuite, on, depuis l'année dernière, on a multiplié les partenariats, donc avec notamment Hervé euh, pour la fresque du climat, mais également avec la fresque de l'économie circulaire. Hein. Les fresques, ce sont des, des activités qui qui, qui nous parle d'un point de vue pédagogique, parce que euh, c'est euh, participatif, euh, c'est euh, un côté un peu ludique, et donc on apprend euh, très bien par euh, par cette pédagogie-là. Euh, cette pédagogie qui est également présente euh, dans l'atelier d'automne, par exemple, qui est aussi l'un de nos, nos nouveaux euh, partenaires. Également les outils du circulable qui sont euh, spécifiques sur, euh, sur l'économie circulaire. Donc, Travailler sur tous ces partenariats, c'est extrêmement riche parce qu'on travaille avec des gens qui ne euh, sont pas tout à fait comme nous, avec des associations, avec des entreprises du, de, du secteur social et solidaire. Et du coup, ça oblige à, à revoir euh, un peu ces pratiques aussi. Et euh, du coup, ça apporte, ça apporte beaucoup. C'est très riche et je le recommande. Maintenant, si on va... Euh, un peu plus dans le sujet des métiers. Alors, comment on engage les métiers Alors, forcément, c'est très simplifié, euh, mais je voulais faire un zoom sur quelques sujets phares euh, qu'il faut pas rater, à mon sens. Donc, on a euh, en gros trois pavés. Il y a un premier euh, pavé qui est plutôt de l'ordre du technique, tout, euh, tous les métiers qui qui touche à la, à la, à la création, à la production de produits, les ingénieries, les achats, la logistique. Alors, tous ces métiers-là, ils sont habitués déjà à être très « lean », très « sobre », parce qu'il y a beaucoup, de, beaucoup de, de, pardon, euh, de, de, de, de compétition en fait, dans ce domaine. Et donc, de fait… Euh, ils, ils, ils se sont déjà assez, euh, assez optimisés. Euh, ils sont frugaux. En revanche, euh, la notion d'économie circulaire, elle apporte des choses en plus. Elle apporte, euh, par exemple, la notion d'éco-conception, etc. Euh, mais elle va aller plus loin et elle va euh, inciter aussi à réinterroger ses pratiques de business. Donc, euh, c'est donc des pistes qui permettent aussi de, de, de trouver de, de nouvelles façons de, de, de construire et, de, et de, de créer de la valeur. Euh, L'autre pavé qui est plutôt sur des métiers plus intellectuels, euh, les métiers de la communication, du marketing, les, le, le, équipe, les équipes commerciales, là aussi, c'est une révolution. Hein, C'est-à-dire qu'il faut donner envie de consommer moins. Euh, c'est quand même un comble. Euh, et puis, euh, en fait, ces métiers-là, ils peuvent s'enrichir aussi euh, des pratiques de la RSE sur euh, les partenariats, euh, travailler avec ces parties prenantes, euh, au-delà des clients. Euh, et là aussi, on voit que les gens qui s'engagent dans cette direction-là, ils, euh, ils deviennent créatifs euh, sur, euh, sur leurs pratiques et, euh, et ils les retravaillent en profondeur. Enfin, le dernier pavé, euh, les, le, le management au sens large, les RH, la direction. Euh, Catherine vous en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais vraiment, le, le point clé, c'est bien d'incarner les valeurs, euh, de prendre position, parce qu'effectivement, sans, euh, comme le dit le soulignait Hervé, sans l'implication initiale de la direction. Euh, C'est difficile de, de rentrer euh, de rentrer dans le sujet. Alors, j'ai mis aussi dans cette partie-là la finance. Je vais faire un petit zoom dessus. Euh, Aujourd'hui, les, les directions financières, on, on estime qu'elles vont être de plus en plus euh, euh, en accompagnement euh, sur les sujets RSE. Euh, parce que euh, on, on est passé de la déclaration de performance extra-financière à la CSRD qui s'applique aujourd'hui, et cette CSRD, en fait, elle va obliger à être euh, plus rigoureux sur ses pratiques, à être auditable, à être fiable. Et donc, on va pouvoir s'appuyer euh, sur le secteur euh, de la finance au sens large, euh, qui a déjà euh, cette pratique pour pouvoir euh, finalement euh, nous aider à faire des reportings euh, fiables et précis. Euh, en revanche, c'est vrai qu'on ne compte pas forcément euh, que des euros sur ce sujet-là, même si on fait le lien avec l'aspect économique. Euh, on compte des impacts, alors c'est quelquefois plus complexe et c'est pour ça qu'il faut monter en compétence euh, les équipes financières pour pouvoir nous accompagner euh, sur le sujet de la RSE. Voilà, pour terminer et pour conclure, euh, j'espère que je vous ai convaincu que la pratique de la RSE, elle est différente dans chaque métier. Euh, C'est important pour moi d'apporter ce sens dans chaque métier euh, pour que chacun se sente finalement euh, engagé dans cette démarche et partie prenante euh, de la démarche de la RSE. Et euh, en contrepartie, ben, ça permet aussi à l'entreprise de mobiliser toute sa chaîne de valeur euh, au, au mieux, en fait, euh, pour, euh, pour atteindre plus de performances euh, à tout point de vue. Je te rends la main, Katia. Merci, merci, merci beaucoup, Carole. Bon, on voit à quel point il est aussi important de pouvoir aligner tous les métiers. Alors, il est midi 4, bravo, on a, on a tenu on a tenu le, le, le respect de ce webinaire. On va passer maintenant au… Ce que je vous propose, c'est de, de, de, de regarder ensemble les questions qui ont été posées dans le chat et auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Alors, j'ai une première question. Je... Alors, Sandra nous dit « Le mieux est de faire la fresque de la biodiversité en premier. En effet, il y a un effet systémique entre fresque biodiversité, fresque du climat et pour finir la fresque de la RSE. Hervé, -vous » Hervé, qu'en dites-vous j'ai pas de recommandation par rapport à ça. Il n'y a, a pas de, je dirais, il y a pas de concurrence entre fresques, hein, sachons-le. Euh, si si vous avez trouvé votre chemin, euh, ce chemin plus plus intéressant, ben écoutez, euh, parfait. Euh, je rappelle que ce sont essentiellement des outils de sensibilisation. C'est-à-dire que l'ensemble des fresques, hein, ce sont des, des outils ludiques hein, qui permettent de sensibiliser, généralement sur des euh, en tout cas c'est le cas de la fresque, sur des points de vue apolitiques euh, basés sur des rapports scientifiques, euh, et ça n'est que le pied à l'étrier euh, de manière à, à passer sur des modes action et ensuite euh, des projets RSE. Donc euh, tout, euh, je dirais tout chemin est, est bon, moi, moi ce, qui, euh, ce qui me motive et ce qui me bouge, c'est euh, aujourd'hui quand on regarde la population mondiale, euh, on peut dire que seul, euh, enfin moins de 2% de la population mondiale a été sensibilisée. Donc ma motivation, c'est de dire que les solutions viendront de personnes qui n'ont pas été sensibilisées. Et donc c'est pour ça qu'à la fresque du climat, ainsi que, ainsi que dans toutes les fresques sœurs, euh, nous poussons euh, de manière à, à sensibiliser au maximum, parce que nous savons que les bascules, euh, seront, seront générés euh, en termes d'action par les, par les personnes qui, euh, qui viendront après. Mmh, Alors, bravo pour, pour avoir fait plusieurs fresques. Euh, euh, Moi-même, j'en recommanderais certaines, mais en, en off. Alors, on nous dit aussi, Hervé, la, la fresque est stratégique pour quel type d'entreprise TPE, PME, secteur, profession libérale Alors, Très honnêtement, je ne pense pas que… Nous, nous nous adressons à tout type de d'entreprise euh, nos personas si vous voulez euh, j'aurais pu dire nos clients mais euh, ce sont ce sont autant les citoyens les euh, les établissements publics euh, les élus euh, l'enseignement les organisations euh, et les entreprises donc il n'y a pas de tout le monde est concerné voilà tout le monde est concerné ouais, est une... ouais. euh, je, moi le, le, le, je reviendrai sur le, le premier point en fait de notre de ma présentation avec edf euh, les collaborateurs, les collaboratrices, les citoyens et les citoyennes euh, ont un appétit important euh, de, de comprendre euh, les causes à effet euh, et, de, et de revoir, si vous permettez, euh, l'église remise au centre du village pour éviter les, les, les fake news. À partir de ce moment-là, vous créez un, un engouement et une énergie qui est formidable. Euh, donc, il n'y a pas de. Je crois que c'est plutôt une question de courage dans la transparence. Et dans la motivation des gens, plus qu'une question, qu question de stratégie. Si je peux me permettre, Katia, pour rebondir sur ce que vient de dire Hervé, ça répondra aussi à la question sur le leadership inclusif. Parce que ce que vient de la dire Hervé, Hervé c'est voilà, exactement ça qui est au cœur en fait, des problématiques. C'est que le oui, leadership. Incl... Excuse-moi, Catherine, je vais lire la question pour toi. Oui, pardon, euh, pardon. pardon. Qui est... Donc, Lucien nous dit le leadership inclusif est une avancée importante dans la collaboration entre managers et les autres. Mais n'y a-t-il pas un risque de perte d'autorité du manager Comment alors envisager le développement de ses compétences et fidéliser les autres employés En fait, c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas de risque. L'autorité change de nature aujourd'hui, à notre époque. Et l'autorité, on parle beaucoup de subsidiarité aujourd'hui. La subsidiarité, c'est vraiment la capacité à laisser ceux qui savent au plus près du terrain faire. Et ce qui est intéressant dans la démarche de DF, j'imagine, c'est qu'ils ont été chercher vraiment au plus près euh, des équipes. Ils ont amené la fresque vers les équipes pour qu'on puisse se le réapproprier. Parce qu'en fait, il faut aussi toucher l'intelligence des gens. Et euh, la transparence, c'est euh, une démarche aussi éthique. C'est que très souvent on a été éduqué, euh, notamment les plus anciens, par des logiques hiérarchiques descendantes où plus je cachais l'information, plus je détenais mon pouvoir. Aujourd'hui, ça c'est mort, c'est complètement fini. Et là, le leadership inclusif, en fait, c'est juste Justement être en capacité de le courage, le courage c'est quoi, le courage de dire avec humilité, ça je ne sais pas, mais on va peut-être apprendre ensemble. « Toi, tu as l'air de savoir, je te propose de faire peut-être un petit peu de reverse mentoring avec les équipes. » Et là, on transforme la posture de manager qui descend à une posture davantage de leadership et on restera parce qu'on a envie de vous suivre. Et ça, c'est assez fondamental pour connecter à ce que vient de dire Hervé aussi. Et ça, ça, ça s'apprend notamment par une chose importante, c'est le biais. Le biais, euh, indirectement, ce que vient de dire Hervé, c'est qu'il y a des biais et les gens veulent justement avoir Connaît, on, a, on, a, on a une soif de se connaître soi pour essayer de mieux comprendre les autres, essayer de faire un peu de discernement par rapport à cette plé, pléthore d'informations qui nous dépassent par moments et essayer de comprendre un petit peu. Donc, en tant que manager, faire un petit peu de travail sur soi pour essayer de comprendre quels sont mes biais dans une démarche à la fois d'inclusion et de courage managérial, c'est une clé fondamentale. Un grand merci Catherine. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le, dans le chat, malheureusement il nous reste cinq minutes, donc je vais, je vais être obligée d'en de, de, de, sélectionner quelques-unes et pardonnez-moi par avance. Euh, comment valoriser, intégrer ces démarches RSE de l'entreprise dans le process des appels d'offres d'achat, dans la dimension commerciale compétition Merci par avance pour vos pistes de travail sur le sujet. Des idées ben, ça se fait déjà beaucoup dans les, comment, dans, dans le public. Le public est obligé ouais. de le faire. Et la plupart du temps aussi, euh, ça se faisait de, depuis quelques années. Quand on n'a pas atteint le quota de personnes en situation de handicap employé, très souvent on délègue euh, des travaux dans des ESAT ou dans des centres comme ça qui permettent d'avoir une certaine forme de compensation. Mais peut-être que toi, Carole, sur ces aspects-là, tu vois des choses un peu plus précises moi, je pense que ça peut être intéressant de travailler en transversal sur ces sujets, c'est-à-dire que l'acheteur ne doit pas être tout seul euh, sur la démarche. Euh, et euh, le, le, le principe de l'acheteur, c'est d'aller chercher de la valeur. Euh, la question, c'est qu'est-ce que la valeur voilà, pour l'entreprise, au-delà euh, des économies euh, qu'on cherche à faire euh, Qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de valeur euh, Comment on se connecte à la démarche RSE de l'entreprise et, et voilà. Et donc, ça ne se répond pas par l'acheteur tout seul, ça se répond par l'acheteur qui va voir son responsable RSE, son concepteur de produits, son... Voilà. Et euh, moi, je crois beaucoup aux logiques de partenariat, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais euh, finalement, euh, être plutôt dans le, dans le partenariat, dans le co-développement, euh, moi, c'est des choses que personnellement, dans, dans ma carrière, j'ai expérimenté et qui marchent extrêmement bien. C'est-à-dire on a de l'engagement de tout le monde euh, et euh, finalement, les problèmes s'aplanissent d'eux-mêmes quand on est vraiment volontairement dans cette démarche de partenariat des deux côtés. Et anticiper les normes aussi et se dire, je ne vais pas attendre qu'une norme tombe dessus pour pouvoir l'anticiper. Ouais, C'est un peu sûr. ce qu'on fait les entreprises qui n'étaient pas touchées sur les rapports, les rapports, vous savez, les rapports obligatoires, là, de ouais, extra-financiers. Ouais. En fait, la plupart des entreprises vertueuses n'étaient pas astreintes, mais elles le faisaient quand même. Et en termes de normes, pourquoi pas dès à présent se dire mon taux de d'emploi. De, de, euh, des seniors, euh, je l'affiche je déjà aujourd'hui comme étant quelque chose de vertueux, donc quand j'achète quelque chose, je veux aussi des entreprises qui ont cette mixité avérée. Et tout ça pour répondre aussi à une autre question que j'ai vu passer, on peut se reconvertir à n'importe quel âge, les seniors sont top, parce qu'en fait, il suffit de recapitaliser son expérience en remettant un petit peu de fond sur des logiques, faire un maximum de fresques pour ouvrir l'esprit, devenir facilitateur de fresques, c'est aussi une compétence qu'on peut intégrer progressivement vers une reconversion de métier quand on Seniors. Merci, merci beaucoup. Alors, je, je reviens juste sur la partie appel d'offres parce que Nathalie nous précise dans le chat. Attention, en 2025, 100 des appels d'offres émis par le public devront comporter une clause en environnementale et 30 pour 30 une clause sociale. Ouais, C'est bien. On a effectivement aussi beaucoup de questions sur, bah, tu, tu en parlais Catherine, sur la reconversion, pas que, pas que des seniors, hein, et, et on nous pose la question, est-ce que, alors, est-ce que je la retrouve cette question Est-ce que nous proposons des formations certifiantes sur le sujet RSE, ESG, orientées marketing et communication alors, sur le marketing et communication, on a euh, on a une formation qui est ciblée sur le sujet, mais qui est courte et pas certifiante. Euh, ce qu'on a euh, euh, aujourd'hui dans notre offre certifiante, c'est des formations qui vont aborder euh, pas seulement le marketing et la communication, mais euh, vraiment euh, l'ensemble des, des sujets. Euh, on a un cycle euh, qui fait huit euh, jours aujourd'hui, un cycle court euh, chez Segos qui est certifiant. Et on a également une formation diplômante qui est faite en partenariat avec les mines, euh, qui doit durer 50 jours, si ma mémoire est bonne, et euh, avec un, voilà, un diplôme des mines à la clé. Très bien, merci, euh, merci beaucoup Carole. Malheureusement, euh, ce webinaire touche à sa fin. Écoutez, j'espère qu'on a répondu aux questions de comment mobiliser les collaborateurs, comment engager les, les, les managers et comment aligner tous les métiers. J'espère que vous avez eu des réponses. N'hésitez pas à nous contacter. C'était un plaisir pour nous d'échanger avec vous aujourd'hui. Et puis, on espère vous retrouver sur, sur une prochaine session RSE webinaire. Et vous pouvez télécharger donc cette présentation et vous recevrez dans quelques jours le replay. On reste vraiment à votre écoute. Contactez-nous. À très bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter même via LinkedIn pour les questions qui n'auraient pas été répondues. On y répondra aussi. Merci Catherine. Oui. Merci beaucoup.